Salut à tous, aujourd'hui nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire sur les routes de la région Hauts-de-France. Ici dans l'Aisne, je vous emmène à la rencontre de Nicolas, dont le job est chef de secteur dans la GMS, il travaille pour la Franco-Argentine et le voilà, Franco-Argentine, qui fabrique des crèmes à tartiner. Salut Nicolas Bon mais je suis ravi de découvrir ton job aujourd'hui. Je suis ravi de te le présenter. Tu m'emmènes où Je t'emmène au Leclerc d'Irson pour aller voir l'implantation de nos produits et faire le suivi en magasin. Eh bah ben super, je monte, c'est parti. Bon, du coup, toi, tu es commercial, c'est ça C'est ça. Je suis chef de secteur en grande distribution. Ok. Alors, ton secteur, ça représente quel périmètre Alors, mon secteur, ça représente environ euh, 150 km. Ok. Et je vais avoir euh, environ 150 points de vente. 150 points de vente, ok. Que tu visites régulièrement Que je visite régulièrement, donc pour aller faire le, le suivi de, de nos produits et puis euh, échanger, donc à... Euh, avec les responsables de rayon et les directeurs de magasins. Ok. Et tu fais combien de kilomètres en moyenne par jour On va dire entre 100 et 200 suivant les, suivant les jours. Et c'est que des supermarchés Hypermarchés Ça va être euh, essentiellement donc euh, de la grande distribution et après euh, certains clients donc en, en épicerie. On est arrivé. Allez go C'est parti Bon et tu visites combien de magasins comme ça en moyenne par jour euh, Je vais visiter 8 ou 10 ah suivant ouais. euh, la raison de mon déplacement. Si c'est plus pour une implantation ou c'est plus pour aller faire un relevé. Okay. Et la première chose que tu fais en arrivant dans le magasin C'est toujours me diriger vers l'accueil pour aller me présenter euh, en tant que commercial. Mais là on passe pas à l'accueil hein, euh, Non, plat. là pour aujourd'hui c'est spécial, on, on a déjà prévenu à l'avance ah bon donc euh, okay. on peut y aller directement. Alors c'est quoi ton produit Nicolas Mon produit c'est raffolé donc c'est des crèmes à tartiner. Waouh C'est super bon ça C'est super bon, c'est super gourmand. <rire> Et Génial, on là. va les retrouver ici donc juste derrière toi. Ah, d'accord, ok. À côté Super. des brioches. Bon, et alors ton Forcément. job au quotidien, il consiste en quoi Alors, mon job au quotidien, ça va être une grande partie en magasin ouais. où euh, je vais passer, donc euh, voir un peu euh, nos produits, ouais. voir où ils sont, pouvoir les remettre. Ah, tu vas donc, ranger là, hop, là, tu vas ranger. Ok. Donc, je te laisse faire cela. Là, tu vas avancer. Ça s'appelle du facing, ça Ça s'appelle du facing. Ok. Effectivement, le but, c'est que ce soit le plus joli possible. Oh, C'est plutôt malin de se mettre à côté des brioches. C'est une bonne idée, effectivement. <rire> Mais euh, on est aussi donc euh, au rayon euh, pâte à tartiner. Ah, affolé. C'est ça. Je t'ai identifié. Déjà le deuxième. <rire> voilà le deuxième. Mais bon, ton job, tu fais pas que de remettre en rayon toute la journée, non euh, Non, mon job, il euh, y a aussi toute une partie euh, euh, négociation, okay. échange avec euh, donc, le chef de rayon et les directeurs. D'accord. Et également toute une partie euh, donc, euh, administrative en back-office, avec de la préparation de tournée, de la prise okay. de rendez-vous dans l'entreprise. Je vais être euh, donc avec mes collègues. Et avec le marketing. D'accord. Travail d'équipe. Team raffolé, c'est ça. <rire> ça fait combien de temps que tu fais ce job Ça va faire un an au mois de septembre. Ouais. Et avant, tu faisais quoi Et avant, j'ai bossé donc, euh, en tant que commercial pour une boîte euh, de formation. Comme étude, t'as fait quoi Comme étude, j'ai été à Espace, donc qui est une école de commerce et sciences sur l'île. Ouais. Bon allez, entre nous Nicolas, c'est quoi ton produit préféré toi le caramel beurre salé. Ah, t'es breton non Pas du tout, ah. mais bien tenté. Bah, Brésil pour le foot et l'Argentine pour la culture et le boulot. Ni l'un ni l'autre, maté. Grande surface, il vaut mieux être perdu et avoir de la nourriture que de connaître son chemin et d'avoir faim. Nicolas, merci beaucoup pour la découverte de ton quotidien, de ton job. Ça a été un vrai plaisir, Jerry. Et si vous aussi, vous avez envie de devenir chef de secteur, n'hésitez pas à postuler. La Franco-Argentine recrute partout en France maintenant. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous un prochain épisode de notre Tour de France de l'agroalimentaire et likez la vidéo.